Bonjour Alors, aujourd'hui, on va voir l'anatomie de l'œil. Comment la lumière traverse l'œil, comment euh, vous percevez les images et pourquoi surtout vous percevez les images, puisque ce n'est pas forcément l'œil, enfin, c'est pas l'œil qui voit, euh, c'est votre cerveau. Voilà. Alors, on va commencer là, ici, par l'extérieur. Euh, ça s'appelle la cornée. C'est le diopte le plus externe de l'œil. C'est là où, quand on se met le doigt dessus, ça fait mal. C'est six fois plus énervé que le bulbe dentaire. Et voilà pourquoi. Je me suis mis ici exprès pour ne pas tout faire tomber. Vous allez comprendre pourquoi. <rire> voilà, on va le démonter. On va essayer de le démonter. C'est un peu les poupées russes, ce truc. Hop. Voilà. Alors, à l'intérieur de cet œil, il y a, voilà, on le voit qui bouge, une lentille, donc juste après la cornée. On a une double lentille, puisqu'elle est comme ceci. Qui s'appelle le cristallin c'est ça qui permet entre autres de voir de près de loin et c'est ça aussi qui euh, se pacifie qui devient complètement euh, laiteux euh, quand on a une cataracte c'est pourquoi euh, quand on a une cataracte euh, mis à part euh, l'intervention chirurgicale qui n'est rien hein, rien à faire même si c'est pas anodin ça reste une intervention chirurgicale euh, n'importe quel verre de lunettes ne pourra jamais rendre une vision nette à partir du moment où c'est sale à l'intérieur c'est juste sale, laiteux. Et vous voyez ensuite cette grande euh, dire bulle euh, qui en fait est un liquide. Ça s'appelle le corps vitré, qui permet entre autres de maintenir la pression euh, à l'intérieur de l'œil et le, le bon positionnement de, de tout ça. Je vais l'enlever aussi pour vous montrer la rétine qui elle est très vascularisée. Mais aussi, c'est là où il y a plein de micro-récepteurs, euh, qu'on appelle les bâtonnets, les cônes, euh, mais qui sont euh, en fait comme des pixels, euh, sur euh, l'équivalent des pixels effectivement sur une télé. Et euh, chaque point va concentrer une image, et après, par un réseau euh, de fibres, vont converger ici. Hop, on va essayer de montrer, d'approcher peut-être, euh, où vous voyez que il y a. Voilà. Toc, comme ça euh, c'est le nerf optique qui lui va transférer toutes ces informations par un influx nerveux jusqu'aux zones du cerveau qui euh, permettent d'analyser toutes ces informations et de voir net ou pas net au lieu de voir toujours d'analyser l'image en fait voilà et eh bien écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas abonnez vous et à bientôt